Sonsboessa, c'est un acteur majeur dans, la, dans les solutions mécatroniques d'entraînement pour l'industrie automobile, camion, également offshore, un petit peu dans le médical et dans le secteur industriel. On est basé en Suisse, on a deux sites de production, les deux donc basés en Suisse. Aujourd'hui, on a une entreprise de 1300 collaborateurs. Moi personnellement, je travaille dans l'industrie du plastique, dans, dans l'entité. Je vais travailler sur l'industrialisation des nouveaux produits. Alors oui, l'entreprise Sonsbo est toujours en croissance depuis plusieurs années. On recrute beaucoup de profils stagiaires de fin d'études, notamment dans la partie conception mécanique, système industriel et génie électrique. À Sonsbo, comme on est une entreprise basée en Suisse, on se doit d'être très innovant. L'innovation, l'excellence industrielle également sont vraiment deux piliers importants chez Sonsbo. Donc les personnes qui vont aimer les nouvelles technologies, qui vont aimer l'actualité, l'industrie, etc., vont vraiment se plaire chez nous, il y a de quoi faire. Oui, j'ai été diplômé de l'UTBM en 2013 et il y a dix ans j'étais sur le, le stand du Congrès en tant que candidat et c'est là que Sons Boessa m'a recruté. Oui, aujourd'hui je suis président de l'association des alumni de l'UTBM, donc l'association assidu et on a des partenariats en continuité avec l'UTBM pour des événements, pour des retrouvailles. Pour moi, l'UTMM, déjà, c'est une école un peu de cœur, mais je suis aussi vraiment content aujourd'hui, à travers le, le réseau Assidu également, de voir que c'est une école qui est connue dans nos antennes à Toulouse, dans nos antennes à Paris, en Alsace, en Rhône-Alpes également. On arrive à rayonner. C'est une école qui est vraiment importante aujourd'hui pour Sonsbo. On recrute plusieurs personnes qui viennent de l'UTBM et ça fait toujours plaisir quand on, quand on sort d'une réunion avec des collègues et qu'on se rend compte qu'ils viennent de la même école, on a un petit peu le même historique, le même parler, le même langage, c'est appréciable.